Bonjour, je suis le pasteur Roger riménez de l'église Baptiste variti à Sacramento en Californie. J'aimerais prendre quelques minutes et vous dire comment vous pouvez être sûr d'aller au paradis. 1 Jean 5.13 dit ceci, « J'ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Ce verset explique que nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle. Et je voudrais vous parler de la façon dont vous pouvez être sûr d'aller au paradis. Tout d'abord, vous devez admettre que vous êtes un pécheur. Romains 3.10 dit, comme il est écrit, « Il n'y a aucun homme droit, non pas un seul. » Le mot « droit » fait référence à quelqu'un qui est sans aucune faute. Nous pourrions dire « quelqu'un qui est parfait ». Et ici, la Bible dit qu'il n'y a personne de juste. Ou nous pourrions dire qu'il n'y a personne qui soit parfait. Romains 3.23 dit ceci, « Car tous ont péché... » et n'atteignent pas la gloire de Dieu. La définition biblique du mot péché est la transgression de la loi. Lorsque nous transgressons la loi de Dieu, nous péchons. Par exemple, Dieu dit que je ne devrais pas mentir, et si je dis un mensonge, c'est un péché. Dieu dit que je ne devrais pas voler, et si je vole quelque chose, c'est un péché. Et ce verset est dit, car tous ont péché. Le mot tous implique tout le monde. Ça signifie que je suis un pécheur, ça signifie que vous êtes un pécheur. Deuxièmement, vous devez comprendre qu'il y a une punition pour nos péchés. Romains 6,23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » La Bible dit qu'il y a un salaire pour nos péchés. Le mot « salaire » signifie « paiement ». C'est quelque chose que vous gagnez. Quand je vais au travail, ce que je gagne est de l'argent. Mais quand je pêche, ce que je gagne, c'est la mort. Maintenant, ce verset ne se réfère pas simplement à une mort physique, car dans Apocalypse 20, 14 et 15, la Bible dit « et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu, c'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Vous pourriez demander, qu'est-ce que la seconde mort Remarquez ce qui est dit, ils furent jetés dans le lac de feu, c'est là la seconde mort. Vous voyez, quand quelqu'un meurt physiquement, c'est juste la première mort. Mais quand quelqu'un est jeté en enfer, la Bible appelle ça la seconde mort. Et quand Romains 623 dit « Le salaire du péché, c'est la mort », cela ne se réfère pas seulement à une mort physique, mais cela se réfère aussi à la seconde mort. Ce que vous devez comprendre, c'est que notre péché nous a condamnés à l'enfer. Apocalypse 21, 8 nous donne une liste de ceux qui vont aller en enfer. La Bible dit ceci « Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les luxurieux, et les sorciers, et les idolâtres… » C'est une très vilaine liste. Certains diront que le meurtre est un péché très grave, mais à la fin de la liste, il est dit ceci. « Et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. » Et vous devez comprendre que nous avons tous menti. La Bible dit que Dieu soit vrai, mais tout homme est menteur. Et le fait que Dieu mette à la fin de la liste un péché que nous avons tous commis... Ça signifie qu'il n'y a personne de juste, que nous sommes tous des pécheurs et que notre péché nous a condamnés à l'enfer. Et vous pourriez dire, je pourrais dire que je n'ai jamais tué personne, mais j'ai au moins déjà dit un mensonge et c'est suffisant pour nous envoyer en enfer. Jacques de 10 résume tout cela. Il est dit, car quiconque gardera la loi entière et cependant faillira en un seul point, il est coupable de tous. Troisièmement, vous devez accepter le fait que le salut est un cadeau gratuit. Romains 6, 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Nous comprenons ce que cela veut dire. Le paiement du péché est la mort. Pas juste la mort physique, mais la seconde mort, signifiant être jeté dans les temps de feu et de soufre. La deuxième partie de ce verset dit « Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur ». La Bible dit que Dieu a un cadeau qu'il veut nous donner. Et ce don est la vie éternelle par Jésus-Christ. Éphésiens 2:8 car par grâce vous êtes sauvés, par la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. » Le verset 9 continue en disant, « non des œuvres, de peur qu'aucun homme ne se vante. » utilisant une illustration. Disons que c'est votre anniversaire aujourd'hui et que je vous fais un cadeau. Disons que je vous donne cette Bible et je dis, voilà pour vous, joyeux anniversaire. Que feriez-vous pour que cette Bible devienne la vôtre Ce que vous devez faire de l'accepter. Si je dis que cette Bible m'a coûté 10 dollars, « Je vais vous donner ce cadeau gratuitement, mais vous devez me donner 10 dollars », est-ce que ça serait un cadeau Non. Si vous me donnez de l'argent pour ça, vous le payez. Ce n'est pas différent d'aller au magasin pour l'acheter vous-même. Ou si je disais que je vais vous donner ce cadeau gratuitement, et vous n'avez pas à me donné d'argent pour ça, tout ce que vous avez à faire est de laver ma voiture. Est-ce un cadeau Non, parce que lorsque vous lavez ma voiture, vous travaillez pour ça, vous gagnez ce cadeau. Vous voyez, un cadeau est gratuit par définition. Vous ne pouvez pas payer pour ça ou le gagner. C'est pourquoi la Bible dit « Non des œuvres de peur qu'aucun homme ne se vante ». Le salut n'est pas quelque chose que nous gagnons, par la façon dont nous vivons ou en étant religieux. Certaines personnes pensent que vous devez vous repentir de vos péchés pour être sauvés. Ils pensent que vous devez vous détourner de vos péchés pour être sauvés et aller au ciel. Mais voici ce que vous devez comprendre. Dans Jonas chapitre 3 verset 10, la première partie du verset dit « et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin. Ici, nous pouvons voir un exemple de personnes qui se sont détournées de leur mauvais chemin, et ce sont leurs œuvres. Donc, si vous croyez que vous devez vous détourner de vos péchés pour être sauvés, vous ajoutez alors des œuvres à votre salut, et le salut est un cadeau gratuit qui n'est pas par les œuvres. Dans Matthieu 21, verset 32, Jésus a dit « Car Jean est venu à vous par le chemin de la rectitude, et vous ne l'avez pas cru. » Mais les publicains et les prostituées l'ont cru. Et vous, quand vous l'avez vu, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour que vous puissiez le croire. » Vous voyez, la Bible enseigne ici que la repentance est un changement d'opinion. Et ici, nous voyons que Jésus a dit qu'il ne croyait pas et que s'il se repentait, il croirait. La repentance par rapport au salut est simplement de passer de l'incrédulité vers la foi ou de croire en la mauvaise chose, de faire confiance en ses œuvres ou en une religion pour vous sauver, et de se détourner de ça pour faire seulement confiance à Jésus Christ. Quatrièmement, vous devez croire que Jésus Christ a payé pour vos péchés. Romains 5,8 dit Mais Dieu recommande son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Il faut comprendre que le Seigneur Jésus Christ n'était pas seulement un homme, un prophète ou un bon enseignant. Matthieu 1.23 dit ceci, « Voici, une vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Un des noms de Jésus était Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Pourquoi appelleriez vous votre enfant Dieu avec nous Parce qu'il était Dieu avec nous. Il n'était pas juste un homme, mais il était Dieu dans la chair. Jean 1, 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1.14 dit, et la parole a été faite chair et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. 1 Timothée 3.16, la première partie du verset dit, et sans controverse, grand est le mystère de la piété, Dieu a été manifesté dans la chair. La Bible nous dit que Dieu a été manifesté dans la chair. Il est dit que la parole a été manifestée dans la chair. Il est dit que la parole était Dieu. Ce sont des références à Jésus et au fait qu'il était Dieu dans la chair. « Parce qu'il était Dieu, il était aussi sans péché. » La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, « Car il a fait être péché pour nous, celui qui n'a pas connu le péché, afin que nous puissions être faits la rectitude de Dieu en lui. » La Bible dit que Jésus n'a pas connu le péché, et vous devez comprendre que l'Évangile est ainsi. Que Jésus est venu dans ce monde, il est né d'une vierge, il était Dieu dans la chair, il a vécu sans péché, il n'a jamais péché et il est mort sur la croix, pas pour payer ses péchés parce qu'il n'en avait pas, mais il est mort pour payer nos péchés. La Bible dit qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité trois jours plus tard en guise de paiement pour nos péchés. La Bible dit qu'au cours de ces trois jours et trois nuits, son corps a été enterré, mais son âme est allée en enfer. Acte 2:31 dit ceci, « Lui voyant cela d'avance, parla de la résurrection de Dieu Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. » Jean 3,16, le verset le plus célèbre de la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » L'Évangile est que Jésus a payé pour nos péchés par sa mort, son enterrement et sa résurrection, et non pas que nous payons pour nos péchés en ayant une bonne vie ou en étant religieux. Il y a une cinquième chose à comprendre sur le salut, et c'est que le salut ne peut pas se perdre. Si vous lisez la dernière partie de Jean 3,16, il est dit, mais est la vie éternelle. Jean 3,15, le verset juste avant dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais est la vie éternelle. Tout le long de la Bible, il est dit que Dieu veut nous donner la vie éternelle, c'est-à-dire une vie qui durera pour toujours, ou la vie éternelle qui ne finira jamais. Disons que Dieu dit qu'il va vous donner la vie éternelle à partir de maintenant, la vie éternelle qui commence aujourd'hui, la vie qui durera pour toujours, qui ne finira jamais. Quand est-ce que cette vie finira Dans cinq ans Non. Dans mille ans Non. Ça ne finira jamais. Qu'en est-il si Dieu dit qu'il vous donne la vie éternelle, et supposant que dans cinq ans, vous alliez dévaliser une banque, et vous tuez quelqu'un Pensez-vous que Dieu reprendra votre vie éternelle Il ne peut pas la reprendre, car s'il la reprend dans cinq ans ça signifie que ça ne dure pas éternellement et ça ferait de Dieu un menteur. Tite 1-2 dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant le commencement du monde. » La Bible dit que notre espoir d'obtenir la vie éternelle est que Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Et s'il dit qu'il vous donnerait la vie éternelle, alors ce sera éternel. Ne vous me prenez pas. Je ne dis pas que si vous êtes sauvé, vous pouvez dévaliser des banques et assassiner des gens. Nous comprenons qu'il y a des conséquences pour les péchés sur cette terre. Nous comprenons que sur cette terre, nous récoltons ce que nous semons, et que sur cette terre, Dieu nous punit et nous discipline pour nos péchés. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque Dieu vous sauve et vous donne la vie éternelle, il ne la reprendra jamais. La belle chose à propos du salut est que quand Dieu pardonne vos péchés, il pardonne tous vos péchés. Vos péchés passés, vos péchés présents et vos péchés futurs. Et dernièrement, vous devez appeler le nom de Jésus-Christ pour vous sauver. Si je dis que je vais vous donner un cadeau et que j'ai acheté cette Bible, je l'ai emballée avec un nœud dessus et j'ai mis une étiquette avec votre nom écrit dessus et je dis « C'est pour vous, joyeux anniversaire ». Et que vous me répondiez, merci, mais non merci, et que vous refusiez mon cadeau, est-ce que cette Bible est devenue la vôtre Non. Pourquoi Parce que vous ne l'avez pas acceptée. A-t-elle déjà été payée Oui, parce que je l'ai achetée, c'était pour vous. Votre nom était écrit dessus, mais elle n'a jamais été à vous parce que vous ne l'avez pas acceptée. Le cadeau de Dieu, c'est exactement pareil. Jésus-Christ l'a déjà payé sur la croix, et il nous l'offre à tous gratuitement. Et vous avez le choix, soit de l'accepter, ou soit de le refuser. Maintenant, si vous pouviez, accepteriez-vous le cadeau de Dieu La Bible dit comment le faire. Dans Romains 19, il est dit ceci, « Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, » Le mot « confesser » signifie « admettre ». Qu'est-ce que vous admettez Eh bien, vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, vous reconnaissez que vous méritez de mourir et d'aller en enfer, mais vous appelez le Christ pour vous sauver. Romains 10, 13 dit, « Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. » Et vous devez comprendre que ce n'est pas simplement de dire des mots qui vous sauvent. Romains 19 dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et ça continue en disant ceci, et que tu crois, c'est la foi, dans ton cœur, en quoi croyez-vous que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts Vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a été enterré et ressuscité en paiement pour vos péchés. Ce n'est pas que j'ai payé pour mes péchés en ayant une bonne vie, en faisant du bien, en me détournant du péché mais que son sacrifice a été suffisant pour permettre mon salut. La Bible dit ceci, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il est dit, tu seras sauvé. Il n'est pas dit que vous serez peut-être sauvé, il n'est pas dit que vous aurez de bonnes chances d'être sauvés, Dieu dit qu'il vous sauvera si vous confessez avec votre bouche, et si vous croyez avec votre cœur, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce que je vous ai montré est tiré de la Bible. Si vous croyez ce que je vous ai montré dans la parole de Dieu, si vous voulez admettre que vous êtes un pécheur, que vous avez réalisé que vos péchés vous ont condamné à l'enfer, si vous acceptez que le salut est gratuit, que cela signifie que vous ne le gagnez pas, que vous ne le méritez pas, si vous croyez que Jésus-Christ était Dieu dans la chair, qu'il est mort, a été enterré et ressuscité pour payer vos péchés, si vous comprenez que le salut ne peut être perdu car c'est le cadeau de la vie éternelle et que ça durera pour toujours, quoi que vous fassiez. Si vous croyez en tout cela, je voudrais vous aider à former une prière. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas une prière magique. La prière en elle-même ne vous sauve pas. Mais Dieu dit que lorsque vous confessez avec votre bouche et croyez dans votre cœur, il vous sauvera. Donc si vous croyez à tout ça, répétez juste après moi. Jésus, je sais que je suis un pécheur et que je mérite d'aller en enfer. S'il vous plaît, pardonnez-moi de tous mes péchés, et s'il vous plaît, donnez-moi la vie éternelle. Je ne fais pas confiance en moi-même, mais je fais seulement confiance en vous. Amen. Si vous croyez dans votre cœur et que vous appelez Christ pour vous sauver, et je tiens à vous féliciter car selon la Bible, vous êtes sauvés, et vous n'aurez jamais à vous soucier de l'endroit où vous passerez l'éternité. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Dieu vous bénisse.